Euh, bienvenue au palais les secrets de la richesse du puissant marabout qui n'aimont du Bénin. je suis au plus de 129 64 96 20 27 n'hésitez pas à me contacter pour voir ce que vous désirez avoir dans la vie si c'est la richesse la chance le désengoutement le retour d'affection ou bien tout ce que vous désirez avoir je suis là pour vous aider donc, euh, tel que vous le voyez, je vais faire la démonstration du porte-monnaie magique. Et je vous dis que le portefeuille existe partout dans le monde. Ça peut être utilisé. Donc, sans plus tarder, vous qui avez des porte-monnaies non activées, contactez-moi au plus de 129 64 96 20 27. Donc, je vais vous montrer en quelques minutes la démonstration du porte-monnaie qui produit de l'argent mystérieusement. Donc c'est pour l'année 2023 Je vous dis bonne heureuse année Mes meilleurs vœux Et que tout ce que vous désirez avoir dans la vie Soit et demeure pour toujours Donc voilà le porte-monnaie en question Que le caméra veille sur ça Voilà le porte-monnaie Vous voyez, voilà bien le porte-monnaie Donc observez, je vais vous montrer Je vais vous montrer Je demande la permission au jeunes Regardez dedans Regardez bien dedans Vous voyez quoi il n'y a rien dedans. Vous voyez, il n'y a rien dedans. Vous voyez, il n'y a rien dedans. Je vous montre très bien. Regardez bien dedans. Regardez bien dedans. Il n'y a rien dedans. Maintenant, observez. Je vais implorer les genoux. sont les seuls qui a ce pouvoir qui le fait et le, les pasteurs les politiciens utilisent ce porte-monnaie que vous voyez mais ils vont dire ils vont vous dire que c'est pas une bonne chose alors que c'est un porte-monnaie qui est sans conséquences et sans sacrifice humain ça peut être utilisé par les chrétiens les musulmans les animistes tout le monde l'utilise les politiciens l'utilisent mais vous vous êtes là dit que c'est une agent qui n'est pas propre et vous êtes toujours dans la pauvreté. Le pauvre ne va pas à l'église. Parce que quand tu es pauvre et tu vas à l'église, tu vas t'énerver pour rien. Quand tu vas dans les lieux publics, tu seras énervé. Parce que tu n'as pas l'argent. Donc je vous conseille ce porte-monnaie qui existe très bien. Je suis au plus de 129, 64, 96, 20, 27. Si tu as été annaqué... Contactez-moi. Et je vais te donner la joie au cœur. Je vais te montrer l'existence de ce porte-monnaie. Si tu veux la multiplication d'argent, contacte-moi. Tout ce que tu veux qui a concernant la richesse, contacte-moi. Donc, je vais vous montrer dedans. Je vais vous montrer la production. Vous voyez Vous voyez Ça produit l'argent de tous les pays. N'importe où tu es dans le monde. Ici, c'est l'île Maurice. Ceux de l'île Maurice. Vous voyez c'est vos billets de 2000 vous voyez. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour avoir ça. Je suis au plus de 129, 64, 96, 20, 27. Merci beaucoup et bonne heureuse année. Et bonne chance à tout et chacun de vous. N'hésitez pas à me contacter pour avoir la richesse, pour avoir ce que vous désirez dans votre vie, pour avoir la joie au cœur. Merci.